Bienvenue sur Aten Gaming. Aujourd'hui, nouveau tuto, mais alors rien à voir avec le gaming cette fois-ci, on va changer un petit peu. Je vais vous présenter aujourd'hui Captivity, donc tout d'abord pour commencer, il faut le télécharger. Donc vous allez dans votre moteur de recherche, là vous cliquez là, ensuite vous arrivez sur une page comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, très bonne note, toutes les étoiles... Voilà, ça, ça se présente comme ça. Donc, euh, visionner et enregistrer les programmes de 23 chaînes de TV française Voilà. Et donc, là, vous téléchargez. Donc, vous pouvez soit cliquer ici, soit, soit ici. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, c'est sur mon bureau. Et voici mon joli bureau. Avec Pokémon en fond d'écran capti tv est là donc vous allez dessus là, ça se présente comme ça ensuite vous allez sur une chaîne donc par exemple TF1 et là vous avez tout plein de programmes qui s'installent là donc vous pouvez regarder donc des replays mais vous pouvez regarder aussi euh... En live en direct donc euh, si vous voulez regarder tf1 euh, tout de suite maintenant bah, vous pouvez en fait là par exemple je suis sur tf1 j'ai sélectionné euh, reportage découverte de 13h30 et euh, donc du coup si vous pouvez pas le regarder tout de suite vous pouvez l'enregistrer et après ça vous permettra de le, de le retrouver dans vos dossiers Aussi, ce que je peux vous dire là dessus c'est que vous pouvez euh, revoir des programmes d'il je pense euh, un ou deux mois ou peut-être même plus hein, parce que euh, donc ça je le fais pas souvent mais là on retrouve des programmes genre par exemple automoto là euh, de du 6 mai 2018 29 avril 2018 voilà vous pouvez revoir des choses qui ont maintenant plus d'un an c'est énorme donc moi généralement je regarde pas les trucs euh... moi je regarde vraiment euh, par là quoi. ce qui vient de passer d'ailleurs je regarde pas beaucoup la télé en ce moment mais avant quand j'utilisais beaucoup euh, Capti TV c'est comme ça que je faisais donc aussi vous avez donc, je vais vous faire voir hein, vous avez toutes les chaînes de la TNT donc là vous avez la 1, la 3, la canal plus, vous avez tout ça. Je vais vous faire défiler tout ça. Et voilà, vous avez tout ça comme chaîne. Et alors ça vous coûte rien du tout, c'est gratuit. Il y aura juste quelques mises à jour à faire de temps en temps, comme tous les programmes d'ailleurs. Hein. Alors, pour voir la télé sur son ordinateur, je connais pas mieux que Captivity. Et alors voilà, pour accéder au direct, il faut aller ici, Et juste là, accéder au direct en cliquant sur une chaîne avec le bouton droit. Donc vous pouvez télécharger la vidéo, vous pouvez la visionner euh, là, là, tout de suite. Donc vous pouvez faire un clic droit pour visionner la visionner à vidéo, mais vous pouvez aussi aller la retrouver là. Et là, vous faites visionner ou télécharger. Donc moi, généralement, je ne télécharge pas, je ne télécharge jamais. Généralement, je visionne. En option, vous avez ça. Donc comme ça, vous pouvez mettre les sous-titres pour, euh, pour les malentendants. Vous pouvez faire un don au site. Aussi, ce que vous pouvez faire pour mieux vous y retrouver, parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de programmes. Vous pouvez aller, donc là, on reste sur TF1 par exemple, là, et là, je vous fais voir, vous pouvez aller là. Donc là, je suis sur toutes les émissions en intégralité. Mais vous pouvez aller voir sur Série et Fiction ou Divertissement ou Info, max peur ou Jeunesse. Et ça vous permettra euh, d'avoir moins de trucs euh, sous les yeux. Ça permettra mieux de vous y retrouver. Et voilà les amis, j'espère que je vous ai fait découvrir euh, quelque chose de génial. Donc euh, vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Je vais vous mettre le lien en description. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Salut